tu as attiré une personne d'enseigné aujourd'hui parce que tu as fait quelque chose de lui dire pour pouvoir restaurer, transformer, bénir et changer sa vie. Voilà pourquoi j'ai pris par le puissant puissant de Jésus en disant et en déclarant qu'elle t'aurait bien, que ta volonté soit enseignée comme au ciel, que le seul nom de Jésus domine. Afin nos vies, Seigneur, les gloires ne restez pas le même. La Bible dit Tu es poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont pas de ta part. Oh, Seigneur, qu'elle soit moins importante, qu'elle soit poussée par ton esprit, afin qu'elle ne soit pas seulement un instrument que tu vas utiliser pour les autres. Que puis puisse bénéficier aussi, Père éternel, de ta part, ce que toi tu as préparé aussi de mmh. Dieu, mmh. Dieu Saint, Dieu glorifie. Parle à un mmh. cœur cet après-midi. Afin, Seigneur de gloire ce cœur soit consolé. Mmh. Ce, ce cœur, Seigneur, de gloire soit transformé. Et ce cœur, Père éternel, soit soulagé. Par les noms puissants de Jésus. Seigneur, maintenir tout ce qui n'est plus par ton Seigneur. Le spirit s'est envoyé de des des sommets, des distractions dans toutes tes Seigneur, que cela soit loin de ces lieux. Je prie encore dans les nuits ici. Que le nom de Jésus soit dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi que par la gloire et nous disons. Amen. Au Père, peut pour la gloire. Je suis Merci. Merci. Merci. en je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je vous en prie, prenez place. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la présence du Seigneur Est-ce que Seigneur a fait du bien à quelqu'un en ce après midi Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Comme les affiches avaient été partagées, je pense que tout un chacun, de nous, en tout cas les gens qui ont l'occasion, ils ont pu voir le thème qu'on allait partager ce mois-ci. Et pasteur, m'a demandé de parler également sur ce thème qui est tout simplement qui « Qui enverrai-je »« Qui enverrai-je »« Qui enverrai-je » On voit le verbe « envoyer ».« Envoyer » on nous dit c'est le fait de faire partir, de faire aller quelqu'un. Et lorsqu'on envoie quelqu'un, c'est dans le but d'aller accomplir une mission, accomplir une tâche, ou tout simplement aller voir quelqu'un. Et avant de continuer, j'aimerais tout simplement que nous puissions prendre nos Bibles, nous allons lire dans les livres d'Esaïe. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe 6, versets 5 à 8. Si quelqu'un peut nous aider pour la lecture, je vous en prie. Ésaïe chapitre 6, versets 5 à 8. Ésaïe 6, versets 5 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Amen. un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi l'éternel des armées. Mais l'un des séraphins vo vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec les, les pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Amen. Amen. « Amen. Amen. Me voici, envoie-moi. » Que Dieu soit loué. Là, dans ce chapitre, on est en train de voir l'appel des Haïts. Je n'ai pas voulu qu'on puisse lire tout le chapitre parce que ça pouvait être long. Mais je vous encourage vivement de lire le chapitre 6 en entier Dans le chapitre 6, dans le verset 1 On verra que la Bible nous dit Que Esaïe Il vit le Seigneur Sur un trône très, très élevé Et le Seigneur il n'était pas seul Il était avec ses séraphins Les séraphins ce sont des anges Et tout de suite après dans le verset que nous venons de lire Après qu'Esaïe « Et vu Dieu avec les anges, il dira, malheur à moi. Malheur à moi parce que je suis un homme aux lèvres impures. » Et il ira encore plus loin, il dira, « Malheur à moi parce que je réside, je siège au milieu d'un peuple ayant des lèvres impures. » Lorsqu'on est en train de lire ce verset, on voit que Esaïe il est en train de reconnaître qu'il est un pécheur. Et comme il est un pécheur, comme il est indigne d'être dans la présence de Dieu, de voir le Dieu qui est saint, saint, saint, comme il est incapable, il ne peut apercevoir Dieu. Il ne peut percevoir ne fût-ce que Dieu parce qu'il est impur. On voit que qu'Esaïe est en train de reconnaître, à dire Seigneur, malheur à moi. Parce que non seulement je suis impur, mais je réside au milieu, au milieu pardon, de l'impurité. Je suis un pécheur. Et comme la sœur vient de lire juste après, elle vient de dire qu'il y a un séraphin qui va voler vers Ésaïe. Il va prendre... Une sorte de feu, il va passer sur la bouche d'Esaïe. Et Esaïe va tout de suite être pardonné, être considéré comme pur. Vous savez, lorsque j'étais en train de lire ce verset, lorsque j'étais en train de lire ce chapitre, pardon, l'appel d'Esaïe, je commençais à comparer. Je comparais avec l'appel de, de Jérémie. Dieu, lorsqu'il est venu vers Jérémie, il a utilisé ces mots. Il a dit à Jérémie, tu iras. Il a dit à Jérémie, je t'enverrai. Il parlait à Jérémie d'une manière directe. Lorsqu'il vient vers Esaïe, Dieu dira, Dieu dira, pardon, qui enverrai-je, qui marchera pour nous. Lorsqu'on est en train de lire ce verset, qui enverrai-je, qui marchera pour nous, on a même l'impression que Dieu se parle à lui-même. C'est comme si Dieu il était en train de parler avec ses anges. C'est comme si Dieu il ne s'adressait pas de manière directe avec Esaïe. Et j'irai encore plus loin, Dieu a utilisé une phrase ouverte. Et on nous dit que a la phrase ouverte, vous savez, ce sont des phrases qui laissent une sorte de liberté dans la réponse à la personne à qui on a posé la question. C'est une phrase qui exige une réponse avec une phrase. On ne peut pas répondre par un oui, par un non. Et lorsque je vois son appel, Dieu dit, qui enverrai-je, qui marchera pour nous et je suis étonnée de voir que qu'Esaïe va répondre « Me voici Seigneur, envoie-moi. »« Me voici Seigneur, envoie-moi. » Et c'est là le signe de la sagesse. Parce que tout simplement, Dieu ne lui a pas dit « Esaïe, je t'envoie. » Dieu se posait la question, Dieu posait la question. Tellement il avait la sagesse, il a compris tout autour de moi. Le seul être humain, c'est moi. La personne vers qui Dieu est venu, c'est moi. Alors si Dieu se pose la question, ce que Dieu veut que j'aille. Et il a dit, me voici, Seigneur, envoie-moi. Vous savez, c'est ce qui se passe actuellement dans nos églises. Vous savez, il y a de ces prédications, lorsque le prédicateur ou la prédicatrice est en train de prêcher, tu sens que cela est comme pour toi. Tant de fois, on se dit, mais cette personne est en train de parler à moi directement. Tellement on est touché en plein cœur. Tellement on est touché au plus profond de notre être. Mais on résiste. On résiste parce qu'on se dit, il est en train de prêcher à plusieurs personnes. Mais la personne qui est touchée, c'est toi. La personne qui est là en train de se dire, mais c'est à moi qu'on parle, c'est toi. La personne qui se reconnaît dans cette situation, c'est toi. La personne qui doit se remettre en question, c'est toi. Mais souvent on résiste parce qu'il y a plusieurs personnes. Cet homme n'a pas à résister. Cet homme, il a dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Amen. Amen. Vous savez... Accepter l'appel du Seigneur n'est pas facile Je ne peux pas être là devant vous dire Lorsqu'on accepte l'appel du Seigneur Lorsqu'on accepte d'être envoyé par Dieu Lorsqu'on répond oui Ça sera facile Non, ça serait mentir Vous savez ce qui est bien dans tout ça C'est que lorsqu'on répond oui au Seigneur On vit des moments merveilleux Amen. Des moments que tu ne pourrais jamais oublier de ta vie Lorsque tu réponds oui au Seigneur tu vois la main de Dieu dans ta vie. Tu vois des choses extraordinaires s'accomplir dans ta vie. Tu vois l'impossibilité s'est transformée pardon, en possibilité. Mais dans ce même chemin, lorsque tu marches, il y aura tant de roses. Mais tant de fois tu vas toucher à une rose et cette rose-là aura une épine et ça va te piquer. Et quand ça va te piquer, ce qui est qu bien avec Dieu, c'est que Dieu va venir pour enlever cette épine. Amen. Amen. Vous savez, les soldats, dans plusieurs pays, lorsque les soldats doivent aller à la guerre, on les envoie à la guerre, on leur donne cette assurance. Là où vous allez, on sera avec vous. Pas importe ce qui va se passer, on va être avec vous, on viendra, on viendra à votre secours. Or quand ils iront, s'il y a quelque chose qui se passe comme pas prévu s'il y a quoi que ce soit, si l'avion vient et qu'il récupère toutes les personnes, les neuf personnes, une personne reste, on le sera cette personne. Et ce qui est bien avec Dieu, lorsqu'il te dit « je serai avec toi », lorsqu'il te dit « viens, je t'envoie », il va avec toi jusqu'au bout. Et à aucun moment il te lâchera. Amen. Tu pourras même être là dans une barque, tu es en train d'aller. Les pêcheurs lorsqu'ils vont, ils se disent qu'aujourd'hui la mer est tranquille. Tu peux aller aussi être là, aller. Répondre à l'appel du Seigneur Allez évangéliser, allez faire des choses pour le Seigneur Il y a des jours où la, la, la mer sera tranquille Il y a des jours où tu pourras aller Parler tranquillement, la personne reçoit le Seigneur Jésus Il y a des jours où tu pourras aller également. Il y aura la tempête Il y aura des vagues Il y aura des choses très compliquées Où tu pourras avoir mal Mais ce qui est bien c'est que Seigneur Jésus se levera et ordonnera à La mer de se taire Amen À être envoyé, ce n'est pas toujours plaisant. Vous savez, des fois, il y a des personnes, on a l'habitude de dire, lui, il n'aime pas être envoyé. Parce que des fois, c'est fatigant. Des fois, c'est épuisant. Mais c'est très important. Je prends un exemple. Vous savez, dans des hôpitaux, il y a des médecins, il n'y a pas que des médecins. Dans des hôpitaux, il y a des personnes qu'on appelle les internes. Et les internes, ce sont des personnes, pardon, des étudiants en médecine qui ont un certain niveau d'études, donc ils viennent faire leur stage et souvent ils sont considérés comme des mini-médecins. Vous savez, c'est le médecin qui est un peu le dirigeant. Le médecin, il peut dire à, ce, à cet interne, va annoncer cette nouvelle à cette personne, va dire à cette personne qu'il a le cancer, va dire à cette personne que plus jamais il ne pourra concevoir. Va dire à cette personne qu'il a cette maladie qui est incurable, il a cette maladie qui peut trouver de solutions, mais va lui dire. Je parie qu'entre nous, dans cette salle, personne n'aimerait être à la place de cette personne pour aller annoncer cette mauvaise nouvelle. Parce que lorsque tu vas annoncer cette mauvaise nouvelle, lorsque tu vas annoncer la nouvelle, ça implique que tu puisses mettre de côté tes émotions. Ça implique que tu puisses mettre de côté tes propres sentiments, que tu puisses avoir des mots qui soient valables, qui soient assez forts pour pouvoir apaiser la douleur de cette personne. Et pourtant, c'est très important. C'est très important. Parce que lorsque tu vas annoncer à cette personne qu'il a un cancer, tu lui permets de commencer un traitement. Amen. Lorsque tu vas annoncer à cette personne qu'il a telle maladie, tu lui permets de trouver d'autres solutions, d'avoir conscience de sa, de sa maladie, d'avoir conscience de son problème et ainsi de trouver des solutions et de commencer ce qu'il doit commencer pour être guéri. De même avec Dieu. Lorsque Dieu nous envoie, il nous dit "Allez, l'effet de toutes les nations, nos disciples, on va arriver vers des personnes, il y a des personnes qui vont prendre conscience, ils ne vont pas vouloir, ils sont dans le droit de ne pas vouloir. Il y a des personnes à qui on va arriver, ils vont accepter Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et le nom de Dieu sera élevé. Ce n'est pas partout où tu iras que les gens vont accepter cela. Ce n'est pas partout où tu iras que tu auras, auras de nouvelles ou encore des résultats positifs. Mais ce qui est important, c'est que la personne a entendu le nom de Jésus. Ce que la personne a compris qu'il y a un Dieu là qui le veut. Tu as fait ta part. Amen. Amen. Amen. Amen. Je disais, c'est tellement difficile. Tant des fois, il y a énormément de tentations, énormément de choses qui peuvent te pousser à ne pas aller accomplir le, la volonté de Dieu. Des choses qui peuvent te pousser à ne pas dire me voici, Seigneur, envoie-moi. Il y a énormément de choses. Et la première des choses, ça peut être tout simplement ce sentiment d'indignité. Se sentir indigne. Et je ne vais pas aller loin, je vais tout simplement lire dans le même chapitre. Esaïe 6, 5. Là où Esaïe dit, malheur à moi, je suis, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Il est en train de reconnaître qu'il est indigne devant Dieu. Qu'il est indigne de cette mission, qu'il ne mérite pas de voir Dieu. Quand des fois c'est le sentiment que nombreux de chrétiens ont aujourd'hui. Lorsqu'on lui dit, va évangéliser, il est en train de regarder sa vie. Il est en train de regarder ce qu'il a fait dans le passé. Il est en train de regarder ce péché-là pour lequel il a demandé pardon et qu'il a arrêté d'office. Je dis qu'il a demandé pardon de manière sincère que Dieu a pardonné. Il est en train de regarder cette chose-là et dire, je suis indigne. Un jour, j'ai commis ce péché. Et que qu'est-ce que le monde dira de moi Qu'est-ce que les hommes qui me connaissent diront de moi lorsqu'ils me verront parler de la part de Dieu? Amen. Amen. Et le diable, le malin qu'on l'appelle, il le sait, il appuie sur ça. Tant des fois, il peut même te ramener des versets bibliques en te disant oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, tu as péché. Oui, c'est vrai, tu es indigne. Tu restes dans cet état-là. Tu restes dans cet état-là. Tu as demandé pardon. La Bible nous dit dans Psaume 130. 4. le pardon se trouve auprès du Seigneur, auprès des dieux, enfin qu'on le craigne. Si le propriétaire du pardon, celui vers qui le pardon se trouve, a décidé de te pardonner, alors pourquoi continues-tu à culpabiliser Pourquoi tu continues à ne pas vouloir aller parler de la part de Dieu Parce qu'il y a quelque chose, parce que ton passé te rappelle. Ce n'est pas le passé le plus important. C'est le présent, c'est le futur. C'est comment tu as décidé d'avancer à partir d'aujourd'hui avec Dieu. Amen. Amen. Amen. Tu es là, tu te culpabilises. Encore et encore. Encore et encore. Vous savez si cette femme, je vais l'appeler la femme au parfum, vous savez cette femme qui était venue laver les pieds de Jésus, si cette femme avait laissé seulement ce sentiment d'indignité, elle n'aurait jamais été pardonnée. Les hommes en pourront parler. Les hommes pourront dire tout ce qu'ils veulent. Mais si Dieu a décidé que tu étais digne, alors tu es digne. Pendant que cette femme-là était là en train de, de nettoyer les pieds de, de Jésus, pendant que cette femme-là était en train, en train de laver, il y a des personnes tout autour qui, qui par leur dire, « Criez en dignité ». Et même en sortant, elle pouvait sortir, je suppose. Lorsqu'elle sortira des personnes qui n'ont pas vu ce qui s'est passé dans, dans la pièce, ils pourront encore la traiter d'indigne et pourtant Dieu l'a pardonné Amen. juste avant. Amen. Amen. Ne laisse pas ce sentiment détruire ton appel. Ne laisse pas ce sentiment te repousser de ce que Dieu veut que tu puisses faire pour lui. Amen. Vous savez La deuxième de choses Avant de partir dans la deuxième de choses Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit Vous savez Jésus Christ Lorsqu'il était avec ses disciples Un jour il dira à ses disciples Que dit-on de moi Que dit-on de moi ces disciples vont dire, les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es le fils de Jonas. D'autres personnes encore disent que tu es Jean-Baptiste. Jésus-Christ dira, et vous, et vous, que dites-vous de moi En fait, lorsque je suis en train de voir ce verset, je me dis, les réponses qu'ils ont données des autres personnes, ce n'était pas si important que ça. Ce qui était important, c'était la réponse des personnes qui sont tout autour de lui, des personnes qui habitent avec lui, des personnes qui sont là, âge 24, avec lui. Et par là, j'aimerais dire, aujourd'hui, en cet après-midi, s'il y a une personne à qui on peut poser cette question, c'est Dieu. Amen. Seigneur, Seigneur qu'est-tu ce de moi mm. Qu'est-ce que tu penses de moi Parce que Dieu, lorsque tu lui poses la question, s'il pense que tu es indigne, il a en capacité de te rendre digne. Mm. Amen. Amen. Amen. Si Dieu t'approuve, c'est tout ce qui compte. Mm. Et le reste, c'est à Dieu de convaincre. Amen. Et la deuxième des choses, ça va être la peur. Nous allons lire dans les livres d'Exode, Exode chapitre 3, verset 10, verset 10 jusqu'à 13. Exode chapitre 3, verset 10 à 13. Exode 3, 10 à 13, je la parole du Seigneur. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir les enfants d'Israël, d'Egypte, quand, quand tu auras fait sortir d'Égypte les enfants, mon peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je Amen. Amen. Moïse, là on est en train de voir l'appel de Moïse Dieu appelle Moïse, Dieu envoie Moïse Il commence par dire qui suis-je Nazanane, pour qu'il a qui les devant Pharaon Que je commence à dire à Pharaon Laisse partir les enfants d'Israël, qui suis-je Et le Seigneur va lui dire Je serai avec toi Vous savez, le Seigneur l'a rassuré en disant je serai avec toi il va tout de suite rajouter après. Il va dire, donc, je serai avec toi. Dans le verset 13, je vais me concentrer un peu sur ça. Moïse va dire à Dieu, j'irai donc chez les enfants d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Vous savez, lorsque quelqu'un te dit quelque chose, lorsque quelqu'un t'envoie, le fait de, de répéter ce que la personne a dit, des fois, c'est pour être sûr que c'est que tu as entendu, c'est réellement ce que la personne a dit. Par moment, c'est la peur qui te dit, Tu te dis, dis j'ai peur de mal faire, alors je veux reposer la question. Il a reposé la question, il a dit, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai que Dieu m'a envoyé. Et s'il me demandent qu'est-ce que je vais leur dire Tant de fois, ce sont des questions qu'on se pose. Ce sont des questions qu'on se pose. On répète, il a répété, il a voulu savoir, il a voulu être sûr. Parce que peut-être qu'il se dit, j'ai entendu ce qu'il m'a dit, mais lui, il n'a pas entendu ce qu'il a dit parce que c'est lui qui parlait. Alors je vais répéter enfin qu'il puisse m'entendre, qu'il puisse entendre cette chose qu'il est en train de me demander. Cette chose qui me paraît si élevée, si puissante, plus fort que moi. Amen. Amen. Vous savez, il faut beaucoup de courage, énormément de courage pour répondre oui à l'appel de Dieu. Il faut énormément de courage pour aller dehors évangéliser. Voilà pourquoi on verra lorsque Jésus, lorsque Dieu pardon, vient vers Josué, lorsque Dieu va transmettre la mission à Josué après la mort de Moïse, il va dire à Josué « Fortifie-toi ». Il n'a pas dit seulement « Fortifie-toi ». Il aurait pu dire « Fortifie-toi, je serai avec toi ». Il a dit « Fortifie-toi et prends courage ».« Fortifie-toi et prends courage ». Il faut beaucoup de courage pour accepter que Dieu veut que je fasse cette chose. Il faut beaucoup de courage pour accepter de respecter la parole de Dieu. Il faut beaucoup de courage pour, pour aimer son prochain comme Dieu nous le demande. Il faut énormément de courage pour pardonner. Il faut encore plus de courage pour aller évangéliser de la part de Dieu. Il faut beaucoup de courage. même dans la relation avec Dieu, il faut beaucoup de courage pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Il faut beaucoup de courage pour pouvoir surmonter, surpasser l'humain qui réside à nous. Parce que tant de fois, toi tu auras besoin, tu auras cette envie, cette, cette niaque de vouloir servir le Seigneur, de vouloir aller faire les choses pour le Seigneur, de vouloir venir au culte de dimanche, pas importe d'aller faire des choses pour la gloire du Seigneur. Tant de fois ton corps te dira non je ne veux pas. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de prier. Aujourd'hui, moi, la Bible, non, non, non, il y a un programme à la télé. Aujourd'hui, moi, je n'ai, non, j'ai faim. Et c'est en ce moment-là que le courage, tu dois faire preuve du courage pour pouvoir surmonter l'humain, afin de faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et la troisième des choses, c'est le manque de compassion. Le manque de compassion. On va lire dans les livres de Jonas. Jonas 4, versets 9 à 10. Si quelqu'un trouve, on peut nous aider pour la lecture, s'il vous plaît. Jonas 4, versets 9 à 10. Jonas 4, versets 9 à 10. Jusqu'à 10 ans. Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du raisin qui ne t'écoute aucune peine et que tu n'as pas fait croître. Qui est né dans une nuit et qui a perdu dans une nuit. » Amen. Amen. Amen. Amen. Je ne voulais pas qu'on puisse lire tous les chapitres. Parce que dans les livres de Jonas, il n'y a pas beaucoup de chapitres, on n'en a que quatre. Et ça raconte l'histoire de Jonas. Mais je veux revenir au premier chapitre. Je pense que peut-être que tout le monde parmi nous connaît l'histoire de Jonas. Jonas va être envoyé par Dieu pour aller à Ninive, les avertir. Lorsqu'on est en train de suivre l'histoire, la Bible dit que Jonas va fuir. La présence du Seigneur, première erreur. On ne fuit pas la présence du Seigneur. Il est partout. C'est lui qui a créé la terre. Tu veux aller te cacher où C'est lui qui a créé tout. En là, on nous voit que Jonas, dans ses périples, en train d'aller fuir le Seigneur, il va se retrouver dans une barque. La barque va être menacée. Je suis en train de paragrapher. Il va se retrouver dans le ventre d'un poisson La grâce qu'il avait, c'est qu'il avait encore la possibilité de demander pardon Encore la possibilité de se repentir Encore la possibilité d'aller accomplir cette mission Il a demandé pardon à Dieu Il s'est repenti Dieu l'a pardonné Dieu l'a envoyé à Ninive à nouveau Il est parti cette fois-ci Il a averti à ce peuple Que Dieu n'était pas content Que Dieu n'était pas content de leur méchanceté Tout ce que Dieu l'avait envoyé dire, il a dit et ce peuple vers qui il était allé, ils ont commencé à se repentir. Et Dieu par sa grâce infinie, parce qu'il est compatissant. Il a commencé à regretter le menace qu'il avait procuré à ce peuple. La Bible nous dit que Jonas va être irrité. Le Seigneur va lui dire « Jonas, tu fais bien de t'irriter. » Il dit « Oui, parce que je savais que tu es un Dieu compatissant et lent en colère. » Et je savais que tu allais regretter. En fait, Jonas n'était pas content du fait que ce peuple a été sauvé par la grâce, par la, par la compassion de Dieu. Et en lisant, on voit que Jonas il va aller sortir de cette ville et aller se mettre quelque part après avoir accompli sa mission. Et Dieu va faire pousser un arbre. Il faisait très chaud, la Bible nous dit. Et cet arbre va faire du bien à Jonas. Il va être là. Ça va nous procréer justement, je pense, du vent, de l'air, une ombre, ça fait du bien. En se réveillant le matin, il voit que ce ricin a séché. Il va encore t'irriter. Bizarre, n'est-ce pas? Et Dieu va lui dire Tu t'irrites pour quelque chose que, qui n'a rien coûté, qui ne t'a rien coûté. Et tu voudrais que je laisse périr tout un peuple, qui ne savent où est leur gauche, où est leur droite. Vous savez, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, parmi nous les chrétiens Vous savez, on n'a compassion que des choses Dont nous trouvons notre intérêt Tu es là Tu as cette facilité à prier pour ce frère à prier pour cette sœur Parce qu'il y a une affinité avec vous Tu pries de tout ton cœur De toute ton âme Tu prends le temps mais tu es incapable de prier pour ce frère qui est à côté, que vous n'avez pas beaucoup d'affinité. Mais nous sommes tous de chrétiens. Et nous sommes tous fils de Dieu par l'alliance. C'est ce qui se passe en ce moment. Nous avons du mal. Nous avons du mal à avoir la compassion. Tu sais, vous savez, pardon, Les chrétiens de foi, il va voir, il a un frère, un frère de sang, qui ne connaît pas Jésus, il va intercéder pour son frère, matin, midi, soir, parce qu'il pense à l'enfer, il se dit « non, je ne veux pas que mon frère se retrouve dans cette situation ». Il va continuer à évangéliser, même si ce frère l'insulte. Parce que c'est son frère du sang, il va continuer. Encore et encore, il va rajouter des prières derrière. Est-ce que tu es en capacité de le faire pour quelqu'un que tu ne connais pas mm. Tu es en capacité d'avoir cette même compassion pour une personne que tu n'as jamais vue Parce que Dieu t'a demandé d'aimer ton prochain tout simplement. Mm. Dieu ne t'a pas demandé d'aimer ton frère et ta sœur. Dieu t'a demandé d'aimer ton prochain. Cette personne également, c'est ton prochain. Comme ton frère et ta sœur. Tant de fois, on a cette facilité à implorer la grâce de Dieu Je, pour notre frère là qu'on appelle le voleur, excusez-moi de qualifier comme ça, pour cette sœur là qui est qui est une menteuse compulsive. Mais on a du mal à demander la grâce de Dieu pour l'autre sœur qu'on ne connaît pas qui est ivronne Nous cherchons des choses, nous voulons de la grâce de Dieu, nous implorons là que la grâce de Dieu puisse surabonder que sur des choses dont nous trouvons l'intérêt que sur des situations qui nous paraissent, qui nous touchent en plein cœur directement. Mais on oublie que les intérêts de Dieu sont nos intérêts. Parce que nous l'avons accepté comme Seigneur et Jésus-Christ. Parce que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Et parce que comme nous l'avons accepté, nous avons cette tendance à réclamer les biens, le côté tout ce qui peut être donné par cette alliance, on le réclame. Et ses intérêts, tu l'as accepté, ses intérêts deviennent tes intérêts. Si Dieu dit, Ava, tu dois y aller. Amen. Amen. Vous savez, si Jésus-Christ avait accepté d'être envoyé que pour une catégorie de population, une catégorie de personnes, où serons-nous aujourd'hui Si Jésus-Christ avait accepté d'être envoyé que pour une partie d'une population, Zachée n'aurait jamais eu la grâce d'avoir Jésus dans sa maison. Amen. Cette femme, traitée d'impure autrefois, n'aurait jamais eu la grâce de toucher Jésus. C'est parce qu'il avait, avait accepté d'être envoyé pour quiconque croit en lui. Quiconque croit en lui, sans distinction. Et être envoyé l'appel. Qui enverrai-je Vous savez... J'aime bien dire qu'il n'y a pas de grand ou de petit appel. Je vais m'expliquer. Dans des fois, les gens minimisent les choses, ils minimisent le service qu'ils font pour Dieu. Il y a d'autres personnes qui vont dire, moi je viens tout simplement avant le culte, j'arrange les chaises, je nettoie un peu, je passe un peu le coup, mais je ne fais rien de spécial pour le Seigneur, je viens juste faire ça. Parce que nous avons tendance à croire que une mission ou servir Dieu, pour qu'il soit important, il faut que la personne soit devant en train de prêcher. En fait, il faut que la personne soit devant, tout simplement. Nous oublions qu'à partir du moment où tu dis, me voici Seigneur, même si tu balais, Dieu tire gloire de ce que tu fais. Même si tu es juste là pour donner de la place aux gens, tu es protocole, Dieu tire gloire de ce que tu fais. Si tu le fais de tout ton cœur, Dieu tire gloire de ce que tu fais à chaque instant. Moïse a été envoyé pour libérer les enfants d'Israël. Une grande mission, n'est-ce pas Pour nous les humains. On verra ça comme une grande mission. Il a été envoyé pour libérer tout un peuple de l'esclavagisme. Et à côté, il y a Nathan. Il y a Nathan. Qui lui a été envoyé pour pouvoir aller, si je peux dire... Faire remettre sur le droit chemin David. Il a été envoyé pour voir un seul homme. Tant de fois on pourra dire, c'est une petite mission. Avec notre œil des humains, on dira c'est une petite mission. Mais la personne vers qui Dieu l'a envoyé, Dieu a appelé cette personne l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. La Bible dit, Dieu dit qu'il est encore en train de frapper. Il frappe encore. Et en cet après-midi, si le Seigneur accorde, nous accorde, je m'inclus dedans, la grâce d'écouter message, ce message, la grâce de connaître, de savoir que Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous voir aller, de faire de toutes ces personnes qui ne le connaissent pas, ses disciples. Avec le peu de connaissances que nous avons. Avec le peu de français que nous avons, avec le peu de que nous avons, c'est pour un but, c'est pour sa gloire. En cet après-midi, Dieu envoie tout un chacun de nous. Il est encore en train de frapper. La grâce qu'avait Jonas, ce n'est pas la même grâce qu'on peut avoir. Aujourd'hui, nous sommes en vie, donc on a encore cette possibilité. On ne connaît pas demain. Personne ne maîtrise le temps. Le maître de temps, c'est Dieu. C'est lui qui décide quand et comment les choses doivent se passer. Peut-être que tu te dis, je vais essayer d'avoir un peu plus de connaissances. Je vais essayer d'avoir un peu plus de choses. Tu dis ça, mais tu ne fais rien. Tu dis, j'attends d'avoir un peu plus de connaissances pour aller évangéliser. Entre temps, tu ne fais rien pour avoir ces connaissances. Tu te mens toi-même et tu mens Dieu. Tant de fois, tu dis, je vais essayer d'avoir un peu une vue des prières. Stable, Mais quand est-ce que tu vas commencer à essayer Parce que c'est que des paroles jusqu'à présent Tant de fois tu dis J'attends de devenir une femme ou un homme qui, qui jeûne Un homme qui, de prière Peut-être que demain Tu n'auras pas assez de grâce d'avoir le souffle de vie Peut-être que demain Tu n'auras plus la possibilité de parler Peut-être que demain, tu n'auras plus la possibilité de voir. Peut-être que demain, tu n'auras plus la possibilité de marcher. Peut-être que demain, tu auras tellement de responsabilités que ça sera impossible d'aller, de sortir et de faire ce que Dieu t'envoie de faire aujourd'hui. Alors ne remets pas au plus tard ce que Dieu te demande de faire maintenant. Amen. Ne remets pas au plus tard l'appel que Dieu t'envoie maintenant. Les signaux que Dieu t'envoie maintenant, ça n'a jamais été facile. Les grands hommes, les grandes femmes, des serviteurs renommés par moments, lorsque l'appel est arrivé, lorsque Dieu a eu besoin d'eux, ça n'a pas été facile pour accepter. Il y a des gens qui se sont battus. Et vous savez, lorsque Dieu veut de toi, que tu le veuilles ou pas, tu vas partir. Et tu vas le faire parce qu'il a décidé, il est souverain. Et en cet après-midi, j'aimerais vraiment que ce message puisse trouver place dans le cœur de quelqu'un. Que Dieu puisse nous aider, que Dieu puisse t'aider en particulier à faire sa volonté. Est-ce que nous pouvons juste incliner nos têtes Nous allons prendre un petit moment. Est-ce que tu peux commencer à aller devant Dieu est-ce que tu peux commencer à aller devant le Dieu tout puissant Avec la sincérité du cœur. Avec la, sin la sincérité du cœur. Commence à lui dire, Seigneur. Seigneur, je voudrais avoir cette facilité à dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Je veux avoir cette facilité qu'a eu ton serviteur, malgré que tu avais posé une question ouverte, qui laissait croire que ce n'était pas posé à lui directement. Je veux être de ceux-là qui vont te servir. Je veux être de ceux-là dont... La vie te plaît. Est-ce que tu peux demander la grâce de Dieu Seigneur, accompagne-moi. Seigneur, aide-moi à accepter ta volonté. Aide-moi à accepter d'aller dehors, de faire les choses pour ta gloire. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus Seigneur, saint, saint, saint. Comme la Bible a dit, Seigneur, trois fois tu es saint. Tu es l'éternel, le Dieu des armées. Tu es je suis comme tu te dis. Tu t'es présenté comme je suis, Père, tu es au-dessus de tout. Père, tu es capable de tout. Père, tu es celui qui voit les intentions. Tu es celui qui voit, Seigneur, ce que l'homme ne peut voir. Seigneur, tu perçois en nous, lorsque, comme on, perce, on pourrait percevoir, Seigneur, dans une glace. Tu vois à l'intérieur de tout un chacun de nous. Père, Seigneur, dans ce lieu, il y a des personnes qui veulent, Seigneur, qui voudraient de tout leur cœur, de toute leur âme, Père, te servir. Vers faire des choses pour ta gloire Elohim Pour x y raison Seigneur il n'y arrive pas Seigneur nous implorons ta grâce Seigneur vois les intentions de tout un chacun de nous Là où Seigneur la peur a pris le dessus Je t'en prie par le nom de Jésus Seigneur que cela soit remplacé par un courage infini Là où Seigneur le Dieu tout puissant Père éternel Ce sentiment d'indignité, Seigneur a pris le dessus De se sentir Père éternel pas assez bien pour toi Je t'en prie Père éternel, toi qui sais rendre digne, s'il te plaît Seigneur, rend tes enfants dignes Et enlève en eux la culpabilité. Enlève en eux la culpabilité. Seigneur, permets à tes enfants, Père éternel, de te servir avec assurance. D'aller Seigneur. Est-ce que tu peux continuer à prier Je cherche un homme pour envoyer. Je cherche un homme pour envoyer. Il a dit Qui enverrai-je Qui enverrai-je Es-tu prêt d'accepter l'appel de Dieu es-tu prêt de répondre comme Esaïe en disant, mais voici Seigneur. Est-ce que ton problème, parce que tu te sens un pire ou parce que tu as peur, ou parce que tu n'as pas compassion pour les autres Ce sont trois points que Dieu nous a interpellé par rapport à la paix qu'il a lancé au milieu de nous. Nous sommes dans un temps où Dieu cherche des personnes pour pouvoir collaborer avec eux. Ce qui est intéressant, il ne t'envoie pas seul, mais il ira avec toi. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Une prière qui peut être accompagnée avec des décisions. Une prière qui peut être accompagnée avec des paroles qui peuvent rassurer le cœur de Dieu, et qui peuvent rassurer Dieu, que tu iras. Des paroles sincères. Il y a beaucoup qui sont perdus à côté de toi. Tu les vois. Mais tu fais rien. Il y a beaucoup qui ont abandonné à côté de toi. Tu les sais. Mais tu ne fais rien. Il y a certains même qui te demandent de l'aide. Mais tu t'en fous. Aujourd'hui, Dieu te demande qui enverrai-je? Qui enverrai-je? enverrai-je. Seigneur, tu es notre Dieu. Nous te disons merci pour ce message. Seigneur, nous ne voulons pas te donner des explications, mais nous voulons dire oui dans nos cœurs. Un oui sincère qui peut nous pousser Jésus à faire ta mission. À s'impliquer, Seigneur des gloires, à faire ta mission. Fortifie une personne qui avait l'envie d'abandonner, qui n'avait pas l'envie de partir, qui avait peur de dire oui. Fortifie-les au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ces messages dans le cœur de quelqu'un et je bénis Seigneur la personne qui t'a utilisé pour qu'il puisse apporter ta parole Où elle l'a de ton action bénis-la bénis son couple bénis sa maison, sa famille et fais-la du bien Père éternel et nous qui avons écouté Seigneur cette parole que nos cœurs soient impartés par la puissance de cette parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié par la voix. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Euh, J'aime bien quand euh, elle parle, cette, cette sœur. C'est quelqu'un qui, euh, qui touche directement au profond euh, du cœur de, de personnes. Je ne sais pas si toi tu soir ou tu dormais, ou tu étais distraite. Mais c'était. C'était. c'était bien. J'ai aimé quand. Elle a pris euh, l'appel d'Esaïe, de elle a pris l'appel de, de Jérémie, c'était extraordinaire. Dieu a dit directement, je t'enverrai, Tira. » il n'a pas demandé l'envie de, de Jérémie. Entre guillemets, il a imposé Jérémie que tu dois partir. Il y a certaines personnes que Dieu impose aussi. Il peut t'amener à être très malade juste parce que tu fuis à le servir. Il peut t'amener à être plus qu'un pauvre. Tu manques même un livre et tu demandes aux gens, ils ne te donnent pas juste pour que tu pars. Il peut t'amener à avoir plusieurs échecs dans la vie. Même si tu entres dans des gènes, dans des prières Le pasteur prie pour toi Mais les choses ne changent pas Quelque part Dieu t'attend à une mission Et il y a certaines personnes Dieu donne la parole ouverte Souvent ce sont des personnes qui se sentent préoccupées pour aller Ce sont des personnes qui se sentent Capable par rapport à leur vie, par rapport à ce qu'ils ont fait. Vous savez, Dieu a des personnes qui aiment bien être dures envers eux. Il a aussi des personnes qui ont la parole ouverte. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut souvent examiner ta situation. Quand j'ai servi Dieu, j'étais comment Quand j'ai laissé les choses de Dieu, c'est comment tes problèmes aussi ça s'appellent très lié à ta mission ou à ton appel. Tu peux dire Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Et nous continuons, avant que je laisse pour les offrandes, nous continuons pour notre nuit de prière. On a quatre nuits de prière.